150 jusqu'à 160 gourdes pour un dollar américain La monnaie nationale n'a jamais connu une telle dévaluation depuis l'indépendance d'Haïti. Aujourd'hui, la population en a marre. C'est l'exaspération au niveau de certains foyers. 100 gourdes pour un paquet de spaghettis. C'est presque 5000 gourdes pour un sac de riz. 10 gourdes pour un sachet d'eau. La pièce de monnaie de 5 gourdes n'a plus sa place. On ne peut rien faire avec. Quelle catastrophe économique Dans les ghettos de la capitale, le quotidien des citoyens résume en un cumul de cauchemars, la faim et l'insécurité, entre autres. Le ministère du commerce et de l'industrie, la seule institution régulatrice, n'existe que de nom. Tout le monde fait ce qu'il veut dans le secteur du commerce. La plaie économique aggravée par la flambée du dollar ne peut pas guérir tout de suite. Selon certaines informations considérées jusqu'à présent comme des rumeurs, les grands hommes du secteur privé des affaires voudraient à ce que le dollar atteigne la barre de 250 goudes, crime économique pour la classe moyenne et celle des défavorisés. Au centre-ville de Port-au-Prince, les petits détaillants se plaignent de la situation. Non, justement là moi malgré la femme fait m'appelle m'appelle mais bon mais puis gros problème là wapé payer ou payer dollars par contre c'est ça pire là pour 50 dollars ou par dollars ça qu'a fait payer à travers ça lui pour payer ça des petit en petit on 60 80 dollars qu'on a acheté ma dollars nous Beaucoup d'argent, il a même lavé, il a même lâché. On t'aimait, il paye, il va même jouer, même dans des dépôts, même mettre les mamites là. Depuis au cas, il m'a mis là, il a vendu 60 dollars. Même au bar, ouais. Comment il est sorti là, qu'on ait 70. ou même soir, je l'ai même 70, ça a bien vendu. 42, il va nous payer pour tout faire tout bêta. Ta petite tête là, c'est à maman C'est ma bâche combien? 5 dollars. 5 dollars? 4 pour 20 dollars. 4. Petit ça coûte dollars, m'achète tout avoir sahti 40 secondes de 50 Alors, écoutez bah, pas été plate pour n'a met de l'eau vote de pour 15 ajoutons au vote président besoin ça nous t'a qu'on acheter 60 dollars bratte là on a le monter 1000 gouttes 1000 gouttes ça nous t'a qu'on acheter 10 dollars 15 dollars on a le monter 60 dollars ah 60 dollars tout magibo rio lito nous t'a qu'on a acheter dollars, on a même monté 280 dollars. Nous ne pas acheter. 280 dollars. Ça même. Ça été qu'on a vendu 70 dollars, 80 dollars la là. On a vendu 250 dollars. Le dentifrice actimètre droit est passé de 75 à 250 gouttes en l'espace de 12 mois. C'est un peu difficile de vendre tous les jours car les clients n'ont pas d'argent. Si quelqu'un a de la volonté, il peut en acheter un. Sinon, on est foutu. On l'obligeait dans mon client passé en bas. Si l'ouet tout bonnant on veut si bon dieu toucher quelle ligne doit venir fort vendre nos grains pour 50 dollars et 45. Ça que nous ne fait monde parler tant que c'est pas le voyez pendant bouche. Et pour les produits de première nécessité, c'est la casse-tête. Les marchands disent avoir dépensé beaucoup d'argent, mais l'attente du profit prendra des jours. Certains marchands ont peur d'exposer le problème. Selon eux, à chaque fois qu'ils se plaignent, les articles deviennent plus chers. Au final, rien n'a changé. D'autres en revanche n'ont pas peur de dire la réalité telle qu'elle est. Et nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, pour nous, nous, nous, nous, pour l'améliorer nous, nous, nous, nous, nous, nous, On nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, trois nous, la vie L'état de dégager de l'argent pour descendre. On va tout l'argent qui a produit, produit. Mais c'était pour produire, produire, mon tête nègre. Produire tête nègre, nous ne pouvons pas cacher rien. Nous ne pouvons pas rien. en pour faire l'école nous ne pouvons Nous ne qui Parce que tout le monde est difficile nous Ça C'est pas bon même. Je ne vais pas faire un ministre commercial, il va acheter de l'argent content. l'entendre. Il va mettre une zone en bouche pour ne pas parler pour nous. Longtemps, les valeurs qu'on a monté on qu'on mettre de passé, à parler avec le seul espoir de ces commerçants, c'est de gagner du profit pour subvenir aux besoins de leur famille. Pourtant, la vente n'est pas toujours au rendez-vous. Dans cette équation économique, le plus grand perdant, ce sont les consommateurs des classes moyennes et défavorisées. Car ils n'ont pas d'argent pour acheter les produits. En revanche, le plus grand gagnant, ce sont ceux qui décident d'augmenter le prix des produits sur le marché sans aucune contrainte. À une vingtaine de jours de la réouverture des classes pour l'année académique 2022-2023, la situation sécuritaire et économique d'Haïti provoque inquiétude, désolation et indignation. Pourtant, les dirigeants, en particulier le Premier ministre Ariel Henry, N'ont rien fait pour arrêter cette hémorragie. Charté de la vie, chômage, pauvreté extrême, misère, insalubrité, insécurité, corruption, instabilité politique. Tous ces mots contribuent à la détérioration d'Haïti. Regrette plus d'un. Face à une telle situation, beaucoup pensent que c'est le peuple haïtien qui doit se conscientiser sur son sort. Cessez de croiser les bras. Comprenez bien.